Bonjour et bienvenue pour ce nouvel unboxing consacré à l'un des derniers kits MiniArt, le tracteur agricole allemand D8500 modèle 1938. Hello and welcome for this new unboxing video dedicated to one of the last kits produced by MiniArt, the German agricultural tractor D8500 Mark 1938. La richesse des détails et la qualité du moulage, fidèle aux standards du fabricant, comblera les amateurs de maquettes agricoles et, par son échelle, le 1 e trouvera sa place sur un diorama se situant en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale ou dans les toutes premières années d'après-guerre. The abundance of details and the quality of the casting faithful to the manufacturer's standards will satisfy the amateurs of agricultural models and, by its scale 135, will find its place on a giant set in Germany during the Second World War or in the early post-war years. Je vous propose de découvrir en ultra-haute définition les grappes et pièces constituant ce kit mini-art disponible sur les sites Millenobis. I propose you to discover, in ultra-high definition, the components, sprues and parts of this kit from MiniArt, now available at 1001 OBS.